J'ai la bande dessinée parce qu'en fait beaucoup de lecteurs et lectrices m'avaient fait des retours auparavant. Beaucoup de lectrices me disaient voilà, bah, moi j'ai lu vos bouquins, j'ai appris plein de choses sur mon enfant, mais bah, mon homme, il a plus de mal à lire, il a plus de mal à se plonger dedans, à ouvrir un livre d'éducation. Du coup, il euh, y a une espèce de gap qu'il y a entre son éducation et la mienne et nos propentations du, du jeune enfant. Et du coup, par ce principe là, je me suis dit qu'il fallait trouver un espèce d'ouvrage qui soit, euh, comment dire, appréhendable pour la plupart des gens, pour ceux qui n'ont pas envie de lire, pour ceux qui ne veulent pas se plonger dans un gros pavé de 200 pages d'éducation, même s'il est vulgarisé, euh, c'est un professionnel aussi qui n'a pas forcément envie de se plonger dedans, pour des papas qui n'ont pas envie de se plonger de dedans, donc c'est vraiment en fait proposer un un support le plus appréhendable possible pour la majorité des personnes, qui soit, à, à, à, qu soit facile à lire et à entrer dedans surtout. C'est ça que vraiment je pense que la, la BD, le côté visuel, en fait, permet en fait d'attraper l'œil du, du lecteur, et après de le faire rentrer plus facilement dans cet univers des neurosciences. Avec, donc on apprend des choses de manière moins douloureuse, avec moins d'efforts en fait que pour un, un livre lambda. Il y a moins d'efforts cognitifs à faire, à fournir. Trouver l'illustrateur, ça a été la partie la plus difficile de ce projet. En fait, l'illustrateur, il devait répondre à énormément de critères et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, d'ailleurs au début j'en trouvais pas, donc du coup j'allais abandonner le, le projet à cause de ça. Euh, déjà le critère de l'illustrateur, le premier c'était d'avoir un, une connaissance scientifique de base, avoir le goût pour la vocation scientifique, avoir de l'endurance, que c'est un projet qui prend beaucoup de mois de vie. Hein, Christophe Bess a travaillé dessus pendant plusieurs mois consécutifs et je pense pas que ça se prendra autant de temps. Et surtout, il fallait avoir aussi un trait qui soit neutre, qui soit pas, pas. Vous savez, souvent dans les côtés. Euh, euh, pour, pour, pour les livres d'éducation, c'est souvent un trait plus féminin, avec des, des grands yeux, des longues jambes. Donc ça reste plus souvent aux femmes. Et je pense que les papas aussi se saisissent pas de ces supports-là parce que c'est un trait qui est plus féminin. Donc il fallait trouver en fait un, un trait qui soit neutre. Euh, donc pas féminin, donc pas avec des grands yeux pas avec des grandes jambes euh, et en fait euh, du coup et en plus qui est vraiment le goût aussi de l'humour avec un sens un peu lisé, qui arrive à croquer les situations du quotidien et donc tous ces critères là mis bout à bout m'ont demandé de faire une recherche énorme, j'ai eu beaucoup de candidatures d'illustrateurs et je trouvais pas la, la perle et un, un beau bon jour, mon ancienne éditrice euh, Renée Dubiana m'appelle et me dit voilà bah, je pense que j'ai trouvé euh, la perle qu'il te faut elle m'a montré un peu ce que faisait Christophe qui était vraiment je trouve des, des situations très croquantes du quotidien il fait beaucoup de presse donc c'est pour ça qu'il arrive bien à à, à figer un peu les situations, l'humour et, et les expressions faciales et voilà donc c'est vers ce biais là qu'on a rencontré Christophe et que le, et la magie s'est faite et ce qui est bien c'est que cet illustrateur c'est pas forcément qu'un illustrateur c'est vraiment quelqu'un de, de très intelligent en fait qui a énormément de créativité et qui a énormément d'idées de, de, sur la question donc ce qui fait qu'il arrive vraiment bien à se saisir du propos pour remettre ça dans, le, dans la BD. Je suis moi-même jeune maman euh, de, de tout petits enfants, puisqu'il y en a un qui a un an et demi, donc c'est vraiment Rikiki, et l'autre qui a 5 ans, donc je sors à, à peine hein, de la toute petite enfance. Et effectivement, en fait, j'ai. Alors, de par, de par tout ce qu'on me dit en conférence, que j'ai mis beaucoup de conférences et de formations depuis une dizaine d'années, et de par ma vie personnelle en tant que jeune maman, j'ai fait un peu un condensé de tout ce qu'on me raconte au quotidien, donc vraiment, voilà, la belle-mère qui critique. Euh le mari qui ose pas s'imposer, le, le, donc ça que je, à un moment donné dans la dans la bande dessinée je, je montre la belle mère qui critique la belle fille et, et le mari n'osant pas réagir, bah, il plonge la tête dans le canapé, <rire> un peu la politique de l'autruche mais version canapé dans le salon. Euh, voilà, c'est vraiment des situations en fait qu'on a tous vécues je pense en tant que, ou la majorité d'entre nous en tant que femmes l'avons vécu, euh, donc pas pour, pour moi c'était vraiment pas dur de trouver l'inspiration. Donc voilà, donc mis toutes ces petites situations bout à bout, soit qu'on m'a raconté, soit que j'ai vécu, je les ai mises euh, j'ai tout commencé sur un même papier, je me dis lesquelles je veux vraiment faire passer euh, dans, le, comme, dans le livre comme message clé. Et j'ai sectionné les plus, les plus... Les 30, 20, 30 les plus, les plus répandues et les plus fréquentes. Et que moi-même, je, je vivais et, et je ressentais profondément en tant, que, en tant que jeune maman. Le message que j'ai envie de faire passer aux parents le plus souvent, parce que je vois effectivement assez vulnérable, assez tiraillée avec des conseils dans, dans tous les sens, des conseils bienveillants parfois, mais des conseils aussi malveillants, avec des sons de cloche très différents c'est qu'aujourd'hui quand on est parents, je pense qu'on a une pluralité d'informations euh, qui nous tombent dessus, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, parents, qu'on fait une marche dans la rue pour avoir des conseils qui lui tombent dessus, donc c'est très facile. Et le problème c'est qu'il y a des conseils qui sont, qui sont déjà des bienveillants, d'autres un peu moins bienveillants, mais surtout il y a des conseils qui sont basés sur des, des, comment dire, des pensées qu'on avait de l'enfant dans les années 30, dans les années 40, qui n'ont pas été mises à jour. Par exemple, là, laisse son enfant pleurer, il sera moins capricieux. Euh, euh, il y a d'autres choses comme par exemple, voilà, quand il te regarde dans les yeux, il, il sourit, c'est de la provocation. Euh, il il est malveillant, redresse-le, soit le plus autoritaire. Donc des, des questions, voilà, c'est vraiment des points de vue en fait, des, des manières de voir l'enfant en fait, qui sont plus anciennes, qui datent plus. Euh des courants de pensée qui sont maintenant aujourd'hui plus forcément euh, actuels et après il y a tout un champ en fait, de connaissances du parent, euh, enfin sur l'enfant, donc il y a tout un champ de connaissances sur l'enfant qui lui, est basé sur la recherche scientifique, donc qui apporte des éléments je dirais plus tangibles en fait, des preuves scientifiques qui sont plus abordables mais ces éléments là, le problème c'est qu'ils se perdent en fait, ils se confondent avec le reste de tous les conseils que le parent reçoit. Donc du coup comment un parent peut faire le choix entre euh, le pé-être qui dit voilà laisse ton enfant pleurer et euh, un bouquin de psycho où il dit voilà ben non laissez surtout pas votre enfant pleurer parce que ça, ça ça crée beaucoup de stress et on sait que le stress à haut dos c'est dommageable pour le cerveau, etc. Donc en fait, pour les parents, déjà, je pense qu'il faut faire un tri d'informations. C'est difficile, mais se vraiment rester un peu imperméable à tous les conseils qu'on a, même je sais que c'est impossible de s'affranchir de ça, mais essayer déjà de faire un petit tri d'informations et essayer de se baser déjà sur qu'est-ce qui est, euh, comment dire, euh, légitimé par la recherche scientifique. Quelles informations, sur quelles informations vraiment je peux me fier, moi, en tant que parent Mais surtout, je dirais, le plus grand euh, conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de, de lâcher prise. Hein, parce que quand on est parents, on, on galère tous. Mais même moi qui suis maman, et comme je disais tout à l'heure, moi qui suis maman et qui ai des informations, enfin je fais un doctorat en psychologie du nourrisson, quand je suis avec un bébé, bah je galère aussi parce qu'un bébé, on n'a pas toujours la clé, on ne sait pas toujours comment, comment il fonctionne, on ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'il pleure, sinon ça serait trop facile, il n'y a pas de manuel exact, si j'en ai écrit un, hein, qui... qui, euh, qui qui couvre toutes les situations, donc je pense que c'est lâcher prise, de se dire qu'on va se planter, parce qu'on va se planter forcément, mais l'idée c'est de se planter le moins souvent possible, et le moins gravement possible, et toujours avec cette notion de, de bien faire, et comme je dis dans la BD, un bon parent c'est pas celui qui pas celui qui inscrit son enfant au poney, euh, à l'anglais, ou c'est pas celui qui va, qui va toujours être un parent idéal, avec, qui ne crie jamais sur son enfant, parce que ce n'est pas possible, un hein. bon parent c'est juste celui qui, qui fait de son mieux, et puis quand il, quand il fait une boulette, quand il, quand il, quand il fait une erreur, bah, il a juste l'humilité de s'excuser auprès de son enfant, et puis, et puis il recommence, il rebondit, et... Et après tout, c est, c est pas, on est souvent que c'est le parent qui va élever l'enfant, en fait, je pense que c'est vraiment l'enfant qui, qui nous élève, nous, en tant que parents. Et, et en fait, on apprend à être parents comme eux, ils, ils grandissent et puis on le fait de main dans la main et... Et je pense que si on a une bienveillance euh, intrinsèque, on, on se plante pas tant que ça finalement, et puis, et puis ça passe. Et puis de toute façon, on se plantera, et puis les, les enfants nous feront des reproches, et, et après ils regretteront peut-être de nous avoir reproché quand eux-mêmes feront les mêmes erreurs avec leurs enfants. Et puis c'est comme ça que je pense que marche les générations depuis la nuit des temps. Souvent je trouve que les papas sont pas assez impliqués dans les débats de, de toute sa parentalité. Alors soit parce qu'on ne implique pas, soit parce qu'ils sont pas naturellement impliqués euh, eux-mêmes. Et justement vraiment l'intérêt de, de la BD c'est de pouvoir euh, ben, vraiment, leur proposer un support, en fait, qui, les, qui leur parle à eux et, et qui puisse se saisir. Et c'est vrai que souvent, les, les lectrices et lecteurs de cette BD me disent souvent que pour que le conjoint ou la conjointe ait envie de le lire, ils le laissent dans les toilettes et jusqu'à ce que l'œil accroche et après, une fois qu'ils sont dedans, ils, et ben, ils, ils, ils le lisent et se plongent dedans. Et je pense que c'est plus on ciblera, en fait, les, les papas aussi dans les, dans les débats de parentalité, plus ils se sentiront impliqués et moins il y aura aussi cette espèce de décalage qu'il y a dans, dans certaines familles. Euh, au sujet de l'enfant. Et donc peut-être qu'on peut qu s'adressera plus souvent à eux aussi en matière de choix éducatifs. Parce que souvent, c'est les, les mamans qui sont en première ligne et qui sont le fruit et l'objet de tous les reproches de la société. Que ce soit la belle-famille, que ce soit le, le médecin, que ce soit, le, que ce soit la société de manière, de manière générale. Ce qui est intéressant de, de voir, c'est qu'en l'espace de, de quelques décennies, on a eu un, un revers de situation complet. Et en fait, avant, on percevait vraiment l'enfant comme un petit être un peu malveillant, qu'il fallait redresser, avec un cadre strict avec une éducation une, une, une très autoritaire pour pas qu'ils dérivent et qu'ils deviennent un petit peu euh... Un peu voilà, maltraitant à l'âge adulte. Et en fait, avec les, avec les neurosciences, mais avec tout aussi la psychologie scientifique, hein, la psychologie du développement, la psychologie sociale, et etc., etc., etc., on a un regard complètement différent sur l'enfant. On ne le voit plus comme un être tyrannique, potentiellement tyrannique, mais vraiment comme un être, comment dire, qui, qui est vulnérable, qui, qui est fragile et qui est en pleine maturation. Et surtout, on voit que son cerveau, en fait, n'est pas du tout, du tout mature. On sait aujourd'hui que le cerveau de l'être humain finit de maturer vers l'âge de 30 ans. Or, quand on prend un enfant qui a un an, deux ans d'âge, trois ans d'âge, même cinq ans d'âge, il est au tout début de sa, sa grande vie de maturation. Donc on ne pourra jamais en fait, calquer nos intentions et nos comportements d'adulte sur son comportement à lui. C'est ça vrai que vraiment je pense qu'être parent, il y a une grande part d'instinct, ça c'est clair, mais aussi une grande part de connaissance. Quand on sait comment on fonctionne son, son enfant, on a beaucoup plus de recul en fait sur ses comportements et on voilà, ne on, on va pas dire là c'est de la provocation, on va dire voilà, là il a un besoin satisfait... Euh... Est-ce qu'il a bien mangé, bien dormi Est-ce qu'il est qu a peur Est-ce qu'il y a quelque chose en fait, qui, qui va venir créer un comportement qu'on va nous appeler inadapté Donc vraiment, je pense que ce regard qui a changé sur l'enfant euh, est très favorable, mais il faudrait que vraiment, les, que, il faut vraiment que les pédiatres qui sont en première ligne des parents euh, soient aussi informés en fait, des fois de ce cette, de cette, euh, changement de représentation de, du jeune enfant. Il y a un vrai, on est en vraie transition aujourd'hui, je pense. Il faudra encore deux, trois générations pour... Euh, pour euh, asseoir cette, cette figure-là, en fait, qui est baignée de, des neurosciences.